Bonjour à tous, bienvenue sur euh, Bourse Technique. Euh, Aujourd'hui, je me sentais le besoin de faire euh, une vidéo en ce lundi matin parce que la situation est vraiment catastrophique. Euh, ce qu'on voit sur les bourses euh, mondiales, euh, c'est euh, ahurissant. Mais ça fait pendant, pendant des années, on a vu quand même que la, les bulles euh, gonflaient, gonflaient. Euh, là, on commence euh, vraiment à avoir euh, un dégonflement. Le pétrole a perdu 10 dollars. Euh, il est rendu à 32, je pense. Ah, c'est vraiment catastrophique. Tout, tout perd. L'or monte. Monte, oui, prend du galon. Les minières, par contre, sont arrachées avec la tornade. C'est ce qui s'est passé aussi en 2009. On va aller voir ça sur les graphiques tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de surprise là. La raison pour laquelle on est dans une situation comme ça, ben c'est ça. On a eu la, la Fed qui a... A exagéré, euh, vraiment exagéré de renflouer les banques qui ne se prêtaient pas pendant euh, la nuit. On a appelé ça, bien, ça s'appelle la crise des ripos. C'est pas moi qui ai inventé le nom, là. je suis un observateur, comme je vous dis. Euh, en ce moment, c'est sûr qu'on est lundi matin, c'est sûr qu'il va y avoir une intervention. Peut-être le, peut le, le, les déclencheurs vont partir, on va arrêter les marchés. Euh, le Statenlandport perd euh, deux, à l'ouverture 200 points, 208 points le Dow Jones, c'est euh, 7% qui perd, euh, c'est un crash, on, on assiste ça un crash. Euh, euh, comme toutes les fois, on a pensé qu'il qu fallait euh, acheter le dip, mais là je pense que la, euh, le crash est venu. Euh, Aujourd'hui même, il va y avoir peut-être beaucoup d'interventions, peut euh, je pense que la Fed a injecté encore des capitaux cette nuit, je ne suis pas sûr, j'ai lu la nouvelle rapidement. Euh, mais euh, non, euh, c'est un crash. Le dollar américain, lui aussi, euh, est en crash. Le dollar américain perd euh, 1%. On voit très, très bien. La, la ligne que j'avais faite, vous allez le voir tout à l'heure, euh, c'est on est en crash là aussi. ben on est en crash sur tous les actifs à part euh, l'or, Mais je dois préciser, cependant, qu'on est en ce moment euh, en, en, en correction au niveau des... Euh, euh, des minières, des minières d'or et d'argent. La raison est assez simple, c'est que dans une crainte comme ça, euh, tout suit, tout suit, tout le mouvement embarque tout, tout. Mais euh, à long terme, euh, je continue à, à, à vraiment voir le, que l'or, euh, les orifères euh, vont prendre du galon, et surtout dans un contexte comme cela, parce que là, on va se trouver à, à vraiment tomber en récession. Euh, c'est c'est technique, là. Une récession, de la, la manière que ça fonctionne, on a la bourse qui crache et on a quelques mois qui suivent et tout tombe en récession. C'était prévisible. Ben, on savait qu'à un certain moment donné, ça allait... Euh, que la, la, la bulle, Les bulles allaient crever, euh, mais là, euh, on est, euh, on a une réponse assez raide. Euh, et ça, c'est sûr qu'il y a les appels de marge là-dedans. Et c'est sûr qu'il y a aussi des euh, robots qui vendent euh, d'une manière automatique acharnée. Euh, Est-ce qu'on pourrait sortir un lapin euh, aussi rapidement euh, euh, du chapeau euh, pour essayer de refaire un revirement aujourd'hui je ne sais vraiment pas, je pense pas, mais euh, tout est possible. Il y a aussi un autre... Euh, un autre euh, <rire> les rendements sur les obligations, euh, c'est un vrai, vrai, vrai crash. Euh, par exemple, euh, sur le 2 ans, on a en ce moment une baisse de 43% euh, du rendement. Donc, euh, c'est effrayant. On est rendu à 0,30, pratiquement zéro sur le rendement des bons du Trésor 2 ans. Euh, sur euh, le 30 ans, on est rendu à 0,85%. C'est du jamais jamais vu de toute l'histoire des bourses des mar marchés. Euh, le 10 ans, on est rendu, euh, c'est moins 44%. C'est vraiment une catastrophe. Euh, là, on va voir, c'est comme si c'était une bombe nucléaire littéralement. Euh, une bombe H qui vient de tomber sur euh, les marchés. On parle du coronavirus, c'est sûr qu'il y a une panique générale qui s'est installée au travers, à travers la planète, mais là, euh, c'est le dégonflement de la bulle aussi. Là. Est, le coronavirus, c'est euh, comme un catalyseur qui a fait en sorte que la, la, la réalité euh, nous tombe dessus. Euh, il va y avoir des conséquences terribles. Les gouvernements vont falloir, euh, les, vont, vont falloir que les gouvernements, les banques centrales euh, de plusieurs pays, n'ont pas euh, simplement intervenir en, en, réinjecter, en réinjectant de l'argent dans le marché. C'est ce qu'ils ont fait, euh, surtout Powell, là, ce qu'ils ont fait depuis euh, bon, depuis tout le temps, depuis 2009, mais surtout depuis septembre, ça ne donne absolument rien. Euh, la, à B, à la banque euh, du Japon aussi euh, réinjecte des capitaux euh, la Banque de Chine, euh, réinjecter des capitaux, euh, c'est pas la solution. On parle vraiment d'un reset mondial monétaire euh, qui va arriver. Pour le commun des mortels, peut-être on ne verra pas grand-chose, euh, heureusement, euh, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est là, ça va être de repartir la machine. Parce que l'ampleur euh, de la déconfiture des bourses aujourd'hui est vraiment euh, euh, effrayante. Euh, euh, 254, moins 254 euh, sur. Ah, c'est le bitcoin, oui, c'est ça. Euh, non, euh, je vois pas. Euh, il, il va falloir vraiment, vraiment que les gouvernements euh, prennent des mesures très, très drastiques, euh, changer les paradigmes du système capitaliste, parce que dans un, un climat comme ça, ben, on. La peur s'empare de tout le monde. Et plus on vend, plus on vend. Les robots vendent les marges. On avait des records d'achat sur marge. Mais là, ça, euh, il, il va falloir payer pour ça. C'est plat. Mais c'est la réalité du marché. On le regarde rapidement. Il n'y a rien de beau là. C'est sûr que... Là, c'est le graphique mensuel. Là, si je le mets euh, un jour, il hein, pour vous montrer. Regardez, c'est ça. Et... Je, les oscillateurs s'en vont vers le bas. Donc, euh, non, c'est un crash. Euh, probablement, peut-être aujourd'hui, on va vivre un vrai grand crash. Euh, je ne sais pas. Je sais pas. J'espère que non. Parce qu'après ça, euh, il va vouloir ramasser les pots cassés. Et ça va être assez raide au niveau de l'économie. Tout le monde, tout le monde, j'ai dit, tout le monde va, le monde, dis, le monde va, va en partir. Donc, euh, à le Standard Power long terme, on avait eu une, une descente assez. Euh, Bon, 232 descente en 2000 qui était quand même assez lente, en 2008 encore plus raide. Et puis là, euh, on a tellement soufflé le marché avec l'injection de capital, que, des capitaux que là, on pourrait comme vraiment subir, euh, euh, je dirais pas de, de big one, mais c'est épeurant ce qu'on voit ce matin. Euh, donc, c'est la même chose sur euh, bon, TSX, c'est moins pire, le Nasdaq, encore moins pire, mais la journée n'est pas terminée, euh, donc pour avoir un revirement, si jamais les gouvernements interviennent, euh, font quelque chose euh, rapidement, euh, mais la peur du coronavirus est absolument euh, atroce au niveau des bourses mondiales, il euh, y a le dollar américain aussi, euh, j'avais tracé ma fameuse ligne, je pensais qu'on partait à la hausse, euh, mais là non, non, non, là on a vraiment cassé ça, donc euh, le dollar américain s'en va vers la baisse, euh, au niveau des euh, orifères comme je vous dis c'est triste à dire euh, mais ça résiste quand même on, ça, ça se trouve être GDX euh, l'or euh, c'est sûr que l'or s'est promené de plus 10 euh, plus même euh, je pense que ce matin on est allé à 1700, on est monté, on est redescendu, il y a beaucoup beaucoup de nervosité euh, au niveau euh, ben, des marchés en ce moment, et au niveau de l'or aussi, le bitcoin lui, euh, bon, je ne dirais pas qu'il s'écroule, mais pas des plumes, euh, donc euh, l'or est le seul refuge, comme je vous avais dit, qui demeure euh, dans... Les temps de crise et rapidement, je vais vous montrer pourquoi l'or euh, va continuer à monter. Euh, c'est sûr que les gouvernements ont fait des réserves. Puis là, c'est sûr que les prochains jours, ça va être un euh, tourment total, même au niveau de l'or. Euh, on peut, ça peut, ça peut exploser comme euh, on peut suivre un peu le mouvement de panique générale dans tout. Mais euh, l'argent, voyez-vous, l'argent performe vraiment pas. Mais l'or, elle, euh, non. Euh, mouvement assez important, euh, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est de qui est là depuis euh, deux mois, là, quand on avait cassé ça, là, 1550. Donc, euh, l'or, euh, elle, continue sa montée, et c'est là que je veux dire les orifères argentifères, ça se trouve être l'indice et que ça a eu euh, Philadelphie, Gold and Silver, et puis là ici, ce qu'on constate, euh, c'est qu'on a comme un genre de correction, on doit le dire, les oscillateurs sont là, euh, mais euh, le prix de l'or, lui, euh, en poursuivant sa montée, euh, va faire en sorte que la panique, parce qu'on va avoir un creux à un certain moment donné, lorsque la panique va être terminée, bien... Alors, euh, bon, probablement. Ah, là, je pense que je pense qu'on vient d'arrêter. Ça ne bouge plus. Il n'y a plus rien qui bouge. Je pense que le Standard Poor euh, et euh, le Dow Jones, on vient d'arrêter les transactions. Il n'y a plus rien, rien qui bouge. Donc, probablement les déclencheurs sont partis. C'est en direct. On vient d'arrêter les transactions sur le Standard Poor's et Nasdaq et sur toutes les bourses. Il n'y a plus rien qui bouge, à moins qu'il y ait un problème technique, mais non, c'est, euh, d'après moi, c'est, euh, non, c'est les déclencheurs ont été arrêtés, donc c'est très, très, très paniquant ce qui se passe en ce moment, euh, vraiment paniquant. C'est ça, euh, je pense que je vais arrêter là, je vais regarder ce qui se passe euh, au niveau des nouvelles, parce que euh, c'est arrêté, tout est arrêté, donc euh, je termine ma, ma vidéo là et on se reparle bientôt.